Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui prier avec euh, une prière inspirée par les préoccupations et les suggestions que Jean-Paul II expose dans l'encyclique inaugurale de son pontificat Rédemptor hominis. Donc c'est centré sur euh, Jésus Rédempteur de l'homme. Euh, avec les problèmes et espoirs que suscitent euh, les hommes, en fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, et nous prions immergés dans la divine volonté de Dieu. Nous prions pour la paix dans le monde, nous prions pour la conversion de tous les dirigeants du monde entier, tout particulièrement de Vladimir Poutine, d'Emmanuel Macron et de Joe Biden, et nous prions pour que la France... Euh, et un sursaut euh, démocratique euh, justement euh, en ces périodes d'élection du 10 avril et du 24 avril, en espérant que euh, le choix des Français ne soit pas perturbé par euh, la fraude et ne soit pas perturbé par... Euh, et, et que ce résultat soit conforme à la volonté de Dieu. Et donc nous prions pour que euh, le meilleur candidat puisse l'emporter aux yeux de Dieu. Moi, personnellement, je pense que c'est Nicolas Dupont-Téguent. aignan <rire> euh, Voilà. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. » Né du Père avant tous les siècles. Il est, Dieu, né, il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate